Alors Carole, donc responsable santé et qualité de vie au travail. Donc je remercie Jean-Luc pour son intervention aujourd'hui. Euh, nos managers avaient besoin de cette conférence hein, qui a rappelé euh, qu'effectivement on doit pas baisser les bras face à l'adversité, qu'on doit rester optimiste et euh, qu'on doit se battre pour arriver là où on veut en arriver. Donc merci Jean-Luc et euh, un super moment passé en ta compagnie.